Mes chers élèves, c'est un bonjour. Je vous présente euh, votre livre préféré, là, au mot. Alors, cette fois, on va voir... Compréhension, lecture, compréhension. Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plumes Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plume Page 58. Allons-y. Ouvrez votre livre. À la page 58, l'arbre à histoire, le texte de Régie Delpoche, collection lecture en tête, édition Cédrape, Jeunesse. Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plus « Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plume ?» C'est le titre de ce texte, sous forme d'une question. Alors ici, Régide El Poche, c'est l'auteur de ce texte, s'interroge en posant cette question. « Nous, les lecteurs, on devient curieux. » On voudrait tout simplement savoir la réponse de cette question. « un peu bizarre pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plume alors euh, Régis des poches c'est l'auteur de ce texte de collection lecture en tête édition Cédraps ULS vous pouvez trouver cette page vous pouvez trouver cette page dans, dans le livre l'arbre l'arbre l'histoire Histoire, Passée, Consuite. Pour bien comprendre le texte, tout d'abord, il faut bien observer la page. Comprendre le titre. Et aussi, euh, comprendre le contenu de cette image. Ça vous aide, bien sûr, euh, à bien comprendre le texte. Alors, qu'est-ce qu que vous voyez sur cette image alors, en par parlons de euh, jusqu'en bas. Alors, je vois ici euh, ce qu'on appelle. Euh, euh, oui. Une lanterne. Alors, une lanterne allumée, suspendue en haut. Alors, il y a aussi une chauve-souris. Une chauve-souris. Cet animal mystérieux. Alors, une chauve-souris qui est suspendue. Ou on peut dire aussi perché. Perchée ou suspendue à une lanterne. Alors, ici, il y a des plumes tombées. Des plumes de multicolores il y a jaune, bleu, sat, rouge, et d'autres couleurs. Un homme, oui, ici, un homme âgé, un vieil homme, assis par terre, voilà, assis par terre, des plumes, lui tombent dessus. Alors on dit, euh, on sait déjà que l'auteur s'interroge en posant cette question. Et cette question euh, est comme titre de ce texte. Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plumes oh, Je vois ici la chauve-souris vraiment n'a pas de plumes. Alors les plumes sont tombées oh, ici euh, sur le sol. Et voilà un homme, un vieil homme, assez par terre et des plumes lui tombent dessus. Alors, il y a une question ici, d'après votre compréhension du titre et aussi d'après votre lecture de l'image, de quoi va-t-on parler dans ce texte? De quoi va-t-on parler dans ce texte? On va parler de... Tout simplement, on va euh, répondre à cette question, <rire> qui est un petit peu mystérieuse. Mystérieuse. Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de... Allons-y, on va découvrir la... En ce temps-là, la chauve-souris était déjà le plus gentil de tous les vols volatiles. Comme les oiseaux. Elle avait de belles plumes, mille alors en ce temps-là, c'est-à-dire jadis, autrefois, la chauve-souris était déjà le plus gentil de tous les volatiles. alors qu'est-ce que ça veut dire les volatiles ça veut dire tout ce qui est concernant les oiseaux, elle avait de belles plumes multicolores, mais déjà elle dormait tête en bas. alors les autres oiseaux ne dormaient pas tête en bas, ne dormaient pas tête en bas. uniquement la chauve-souris qui dorme tête en bas. les chauves-souris qui dorment tête en bas. Pourquoi Parce qu'il était bien comme ça et que c'était la seule position dans laquelle il ne faisait pas de cauchemar. Mmh. Voilà. Voilà pourquoi les chauves-souris les chauves-souris dorment tête en bas. Pour ne pas avoir des cauchemars. Mais un soir de grand froid, alors qu'elle allait s'endormir, la chauve-souris, ça veut dire, elle vit passer un mendiant. Voilà un mendiant, voilà ce vieil homme qui est pauvre. Mais un soir de grand froid, alors qu'elle allait s'endormir, elle vit passer un mendiant. Elle allait nue. Ça veut dire n'a pas de chaussures, portant sur son épaule une mince couette qu'il posait à même le sol et qui lui servait de. Ça veut dire qu'il a mal habillé. La chauve-souris s'arracha toutes ses belles plumes et ses colores et l'étendue au monde. Donc, comment expliquez-vous ce geste de la chauve-souris n'est-elle pas de la générosité Sacrifice dévouement, oui ou non A Sacrifier ses plumes, et sacrifier ses plumes pour le bonheur de ce monde. C'est un très bon geste humanitaire, ça explique la solidarité. Oui, <rire> c'est le thème de la solidarité. Être solidaire. Alors la chauve-souris s'arracha toutes ses belles plumes multicolores, c'est le geste de la solidarité, et l'étendit au monde. Elle parle gentiment, il dit : Prends-lui, prend lui, prends. lui dit-elle, je ne crains pas le froid et je peux, si je le veux, aller dormir dans des greniers bien chauds. C'est-à-dire, jadis, les chauves-souris, parmi les volatiles parmi les oiseaux ils ont déjà des plumes mais lorsque ce... on voit un mendion passer dans cette nuit froide et lorsque ce mendiant est mal habillé la chauve-souris et les autres aussi dévouent leurs plumes c'est à dire se débarrassent de leurs plumes pour que le mendiant se réchauffe Prends cet exemple. Prends, je ne, crains, je ne crains pas le froid et je peux, si je le veux, aller dormir dans des greniers bien chauffés. Alors, lorsqu'on va, oh, oui. lorsqu va au grenier, qu'est-ce qu'on voit On voit des chauves-souris. Oui, qui dorment bien chauffés. Le mendiant la remercie et lui dit. Que vas-tu faire si tes plumes ne reposent pas? Les oiseaux vont se moquer de toi. Se moquer de quelqu'un. Je vois ici, dans la classe, il y a quelques-uns qui se moquent des autres. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est impoli. Ce n'est pas de bonne manière. Alors, je vous invite, bien sûr, à voir aussi les bonnes manières. Il y a des vidéos. Ici, ici, euh, ici, dans prochaine a les vidéos comme des bonnes manières. Bon, deuxième année primaire, bien sûr. Je vous invite, bien sûr, à, euh, à voir ces vidéos. Les oiseaux vont se moquer de toi. Ce n'est pas grave. Répondit la gentille chauve-souris. Je volerai la nuit. Et personne ne verra que je suis toute nue. Et ainsi fut fait. Et ainsi fut fait. Cette expression, cette expression, on a déjà vu dans un autre livre, dans, dans un livre sacré. Je vous demande tout simplement quel est donc le livre sacré, cette traduction de et ainsi fut fait. Ah. Alors si vous avez une réponse, vous pouvez ajouter... Euh, vous pouvez euh, répondre à votre maîtresse. Non, ce n'est pas grave, répondez la gentille chauve-souris. Je vous la nuit et personne ne verra que je suis toute nue. Et c'est vrai. Et ainsi fut fait. Maintenant, comment était la chauve-souris Je comprends. Comment était la chauve-souris avant le début de cette histoire Ou oh, avant le début de ce conte Pourquoi la chauve-souris dort-elle la tête en bas Pourquoi la chauve-souris dort-elle la tête en bas On en a déjà expliqué ça. À qui la chauve-souris a-t-elle donné ses plumes et pourquoi et 4 et 5, ce sont des questions qui demandent votre avis. Qu'en penses-tu du comportement de la chauve-souris? Est-elle de bonne manière? Et toi, es-tu généreux ou généreuse? T'arrives-t-il de donner des choses à ceux qui ont besoin? Et ces, ces choses sont vraiment très intéressantes pour vous. Alors, la réponse dans quelques instants. Toujours avec la solidarité. Ou oh, le thème du solidarité. Alors, on va répondre maintenant aux questions. Je comprends. Comment est la chauve-souris avant le début de cette histoire, ça veut dire avant de rencontrer le monde. La chauve-souris était couverte d'un beau plumage, elle possède de beaux plumes, de plumes multicolores. Pourquoi la chauve-souris dort-elle la tête en bas Alors elle dort la tête en bas, elle aime dormir la tête vers le bas. Pour ne pas faire de cauchemar. Pour éviter des cauchemars. A qui la chauve-souris a-t-elle donné ses plumes? Alors, elle euh, décide d'offrir toutes ses plumes à un mondion un soir. Pourquoi? Parce qu'il faisait très froid. C'était l'hiver. Il faisait vraiment très froid. Que penses-tu du comportement de la chauve-souris Moi, personnellement, je vois que c'est un bon comportement. Ça représente la solidarité. Et toi, es-tu généreux ou généreuse T'arrives-tu de donner des choses à ceux qui ont à ceux qui en ont besoin Est-ce que tu peux me raconter Vas-y, raconte. Est-ce que tu es vraiment généreux ou généreuse On passe maintenant euh, la partie de euh, vocabulaire.